la série super connard aujourd'hui bienvenue sur Limited Baby for 3 4 5 6, ça fait longtemps de de faire une vidéo sur Limited Baby for. je les commandes là on va faire euh, ensuite 2018 et c'est parti Donc, euh, on a euh, donc euh, on a déjà euh, Bida dans une BSB, ça, ça y a un bois avec ça, euh, avec lundi des belles au fond numéro 1. Ça, c'est lundi débat au fond numéro 1. lundi débat au fond numéro 1. Ouais, ça y a un bois avec euh, lundi débat au fond numéro 1. J'en ai acheté de protection touristique. STB c'est numéro 2, allez, c'est parti pour le numéro 3. La ouais, batterie externe avec euh, ouais, un câble USB insane. Voilà, c'est sinon on ne plus. Alors, on a TV, numéro 4, c'est protection pest vita à la recharge voilà on a tout ce qu'il faut il n'y a rien à voir avec. quand j'ai quand les endommagés ça on a euh... ouais, on a le pro... on a le coq euh... en plastique il est bien résisté mais il n'y a pas de dommages on a l'uminium ça casse tout Et le dernier voilà, on gourde OL, oh, et maintenant c'est parti pour le bbbo 7. <a> c'est <chose> parti pour le bbbo 7.1. On a commandé euh, iPhone SE, voilà, euh, et euh. Et merci de regarder euh, de iPhone SE, de, de commenter euh, juste ici. J'ai pas qu'il avoir l'iPhone SE. Et voilà. Donc, euh, j'ai lu j'ai pu. J'aurais pu. Fallait que. D'acheter comme ça. Pas grave. On a acheté un peu carte Qui est juste ici. Vous voyez. Il est juste là. Voilà, voilà, ça peut-être en bas, y'a a rien à voir avec. Eux.